Bonjour, aujourd'hui on va regarder euh, comment faire un diagramme de, de déploiement afin de, de représenter euh, l'architecture de, de mon super projet. Alors on va prendre quelque chose de relativement simple. Alors dans mon projet, j'ai deux ordinateurs, euh, l'ordinateur personnel et puis il y a un serveur. Euh, et puis euh, mon projet va consister en deux exécutables. On va déployer euh, un euh, sur l'ordinateur ce sera client et puis euh, sur la machine serveur on, a, on va déployer un exécutable euh, un serveur puis c'est la communication avec des sockets tcp donc on, on aura euh, un client tcp ici et un serveur tcp ici donc là le but du diagramme de déploiement ça va être de, de présenter euh, clairement euh, cette architecture alors je vais voilà on démarre bruy on va commencer par créer un projet donc new on va nommer ce projet donc on va l'appeler mon beau mon beau projet voilà Enregistré. ok là il nous demande de choisir le langage habituellement on associe un, un langage à un projet donc là c'est pas l'objectif alors dans mon beau projet la première chose donc je fais un clic droit on va créer donc voilà un endroit pour euh, les vues de diagramme de déploiement, on va l'appeler global, admettons, voilà. Donc il est créé et dans euh, cet environnement, dans ce, dans, ce, dans ce dossier, on va créer donc notre diagramme de déploiement, donc c'est notre objectif. On va l'appeler architecture parce qu'il permet de présenter euh, l'architecture de notre euh, système. Je fais un double clic dessus pour l'ouvrir. Donc ici, voilà, on a, on a, on a l'architecture. Alors, dans notre diagramme de déploiement, donc on va commencer par euh, représenter les, les parties euh, matérielles. Euh, donc pour faire ça, on va créer euh, donc des nœuds. Donc on va ajouter donc des nœuds. Donc là, je clique sur le sur le, le la vue globale. Donc je fais un nœud. Donc on va Appelé, on va l'appeler pc PCFix alors quand on nomme on met des, des underscores euh, et non pas des espaces pour pas que ça pose de soucis donc voilà on crée un nœud qui s'appelle PCFix après si ce nœud PCFix j'ai envie de l'avoir sur mon diagramme bah, je l'attrape et je le fais euh, glisser alors là je vais zoomer un peu voilà pour que ce soit un peu plus visible donc là j'ai un PCFix ça va être mon ordinateur et euh, donc on va mettre un deuxième PC fixe euh, qui va être donc euh, le serveur donc là vous voyez la, la, la classe PC fixe donc elle a deux représentants euh, alors là pour l'instant on ne peut pas les distinguer en termes de nom donc on va ajouter des noms Donc euh, je me place dessus, clic droit, edit et je vais dire que celui là c'est mon, mon ordinateur, voilà OK, voilà, j'ai mon PC fixe et mon ordinateur. Et euh, celui-là, on va dire que c'est le serveur. Donc, voilà, c'est le serveur. Donc, euh, voilà, la communication entre les deux, on a dit que c'était en TCP. Donc, euh, je clique sur « Communication ». Je relis mes, mes deux nœuds. Donc là, je clique dessus. Je fais un petit double clic dessus, puis je vais dire, voilà, allez, hop, « tcp ip voilà donc j'ai déjà commencé à, à préciser les informations alors maintenant ce qui est euh, ce que je voulais euh, préciser également c'est que ici j'ai un client tcp euh, qui fonctionne donc il y a un exécutable donc on va créer donc ce qu'on appelle un artefact donc on va dire que c'est notre client tcp et notre client donc tcp je je le place ici donc mon client tcp il est dans mon pc fixe et euh, il faut aussi que je crée donc euh, la représentation donc du serveur euh, tcp donc un programme serveur qui va fonctionner euh, sur le voilà sur notre notre serveur voilà donc ça c'est un premier niveau de, de, de, de, de diagramme hein alors après on peut aller un petit peu plus loin on peut euh, alors là au niveau de, de mon de mon client euh, on peut aussi préciser euh, en termes de stéréotypes plutôt que les artefacts on peut aussi préciser que c'est un exécutable Voilà. donc on précise que c'est un exécutable voilà donc là on fait un petit peu de place donc pour bien dire voilà c'est ça pourrait être autre chose. Hein. Ça pourrait être un document, ça pourrait être euh, un fichier de conf, ou etc. Pareil, on va faire pareil pour euh, pour le serveur. On va dire, euh, voilà, c'est un exécutable. Oh, OK. Alors, de la même manière, notre nœud, euh, on a le le, le nœud, voilà, nœud euh, PC fixe, pour aussi préciser un peu plus ce que c'est. Alors, euh, on peut faire ça, donc euh donc, on va... Ici, on va aller ici, on va éditer et on va dire ah oui non, là je suis sur le client TCP, on va aller sur le PC fixe. Voilà et on va dire un PC fixe, qu'est-ce que c'est Bah c'est euh, c'est du matériel donc c'est un device. On va faire OK. Voilà. Alors là vous voyez ça a modifié euh, les deux parce que euh, euh, notre, euh, nos, nos, nos deux, ces deux PC fixes, il y en a un c'est mon ordinateur l'autre c'est le serveur, en attendant euh, bah, ils font partie de la, de la même catégorie donc de la même classe alors dans un nœud si on veut préciser euh, différentes choses par exemple dans mon euh, il se trouve que dans mon projet euh, il y a mon PC fixe il fonctionne sous Windows 10 et euh, mon serveur il fonctionne euh, sous Debian euh, Buster alors euh, c'est un environnement d'exécution donc qui est compris à l'intérieur euh, de du PC donc on va créer un, un nouveau nœud voilà on va dire voilà ce nœud euh, il s'appelle Windows 10 voilà donc j'ai un Windows 10 je vais le glisser ici je vais dire voilà c'est euh, ce Windows 10 euh, il va être contenu dans mon PC fixe et il va euh, qui va lui-même contenir euh, donc l'exécutable. Le, le, le, le, je fais un clic droit, go up pour l'envoyer en haut. Voilà donc, dans, voilà, donc je redimensionne un petit peu mes, mes, euh, mes graphiques. Donc euh, mon, euh, mon, mon, mon ordinateur personnel il contient un Windows 10 et dans ce Windows 10 il y a euh, mon, euh, mon code exécutable. Alors de la même manière je pourrais préciser ici qu'on a. Bon allez, hop on y va. On va dire qu'on a un nouveau nœud. C'est Debian. Ok. On fait glisser ici. Donc là, on l'agrandit pour faire de la place pour l'artefact. Voilà, pour l'exécutable. Le, Et ensuite, on agrandit également le. Hop, il faut que j'attrape le coin. Voilà. Et on agrandit également le. Donc, la représentation de la machine. Et donc là, voilà je me retrouve donc avec cette situation-là, où j'ai donc mon PC fixe, donc, qui est du matériel, qui contient un Windows 10, et qui lui-même contient euh, accueille euh, l'exécutable euh, tc, client TCP. On, on communique en TCP IP, et euh, on arrive sur notre, euh, notre serveur. Alors une petite dernière chose qu'on pourrait ajouter, c'est par exemple préciser ici, bah, Windows 10, euh, qu'est-ce que c'est bah, on, va, on va préciser que c'est un... C'est un, un, un environnement d'exécution, voilà. Euh, donc voilà. Donc voilà, c'est un, un système d'exploitation qui permet de, de, à notre exécutable de, de, de s'exécuter. Alors arrivé, euh, arrivé à ce stade, on est, euh, on est assez content parce qu'on a réussi à, euh, donc à faire notre diagramme euh, d'exploitation de déploiement, excusez-moi, notre diagramme de déploiement. Dans ce di diagramme de déploiement, bah, on a réussi à représenter donc les parties matérielles, donc le PC euh, fixe, euh, les deux PC fixes, serveur et, et, euh, et ordinateur. On a réussi à expliquer, euh, à montrer euh, que, voilà, qu'il y avait une communication TCP euh, entre nos, nos, nos deux machines. Euh, on a décrit aussi l'OS déployé sur chacune des deux machines. Ainsi que l'exécutable déployé à l'intérieur de cet OS. Donc avec ce diagramme-là, on a finalement représenté l'architecture totale de notre superbe projet. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.